bonjour tout le monde c'est le testeur de produits et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur faut-il acheter un macbook pro avec touch -ball ou sans touch -ball. donc pour commencer le prix avec touch -ball coûte beaucoup plus cher que sans la touch c'est pour ça que je vais vous faire sur je une vidéo sur les points forts et les points faibles donc pour commencer il faut savoir si la ball vous serait utile ou pas. Donc si vous vous en servez comme outil décoratif, qui change de couleur, qui change de forme et tout à chaque fois, c'est plutôt inutile de payer beaucoup pour rien. Si vous vous en servez comme par exemple pour, correcteur, pour le correcteur automatique, pour des raccourcis de logiciels, pour quoi que ce soit, comme par exemple... Le montage photo, montage vidéo, le graphisme, ça pourrait vous être utile donc c'est pas fait pour les graphistes, montage photo, monteur vidéo ou programmeur donc programmeur d'application car on peut mettre d'application donc on peut adapter son logiciel à la touchboard comme par exemple sur Photoshop ou Premiere Pro donc en gros les logiciels d'Adobe sont pas dédiés. Sinon, il y a aussi pour le développement web. Donc, on peut, ne on peut fait pas vraiment beaucoup. Car quand on dit « on », je fais des fois du développement web. Donc, on peut adapter comme pour les pages de favoris. On peut un peu changer l'arrière-plan et tout. Et maintenant, si vous, avez, si vous ne savez pas quel MacBook Pro si vous hésitez entre le MacBook Pro avec TouchBall ou sans TouchBall, lequel prendre Ben, si vous ne savez pas comment, vous partez dans l'App Store, vous hésitez entre les deux. Ben, Apple, pour tous les utilisateurs qui ont un Mac, Apple vous donne une TouchBall virtuelle qui est compatible avec la vraie si vous voulez. Et elle est gratuite et open source, donc libre de droit, je je vais vous montrer, je ferai une vidéo sur comment l'installer car c'est quand même pour le développement web avec Xcode, le Swift, Project C, quoi que ce soit. Donc je vais vous faire une vidéo dessus. Et à part de ça, si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous répondre. Si vous avez d'autres questions sur quoi que ce soit, la touch le Mac, le, le nouveau Mac. Quoi que ce soit, je vous serai utile, n'importe quand. Donc, écrivez-moi, laissez-moi des messages, je vous répondrai le plus tôt possible. N'hésitez pas à exploser les pouces bleus, malgré qu'on peut en mettre juste un seul pouce bleu. Mettez un j'aime, abonnez-vous sur ma chaîne, je vous ferai d'autres vidéos sur de, de prochains produits. Quoi que ce soit, si vous avez des idées, écrivez-les dans la description, envoyez-moi un message. Merci et au revoir!